Attends, attends, attends, quand le soleil va il il disparaître, le soleil. Dès qu'il a disparu, tu démarres. Tu essaies d'avoir les yeux le plus ouverts possible, Parfait. En te fait. Parfait. Comment <rire> <Fais -moi> une <rire> vidéo comme ça C'est vrai qu'il n'y a pas de problème avec ce chouchou, ça. Il n'y a pas de problème. Il ne <rire> pas ah, C'est vrai Il l'a pas eu. Ah non, il regarde son téléphone. Oui, oui. Bon, allez. Ah ouais, hein? Let's go, on ça on Ça patate. C'est clair. Ça c'est de la loose de très très haut niveau. Attention. C'est clair que lire les commentaires il y a une différence de perception entre celui qui est debout et celui qui se déplace assis. Parfait! Oh. C'est pas vrai qu'un non-accidenté est capable de se raser et de se brasser les dents en même temps. Là, Ça se peut pas. Ouf! Oh. c'est pas vrai, quoi? fais pas ça, s'il te plaît. Oh. <rire> <rire> ok! <rire> que... Je fais rien. Merci. On, on, on dépense beaucoup d'efforts à essayer de faire notre place dans la société, à démontrer qu'on a des compétences, des talents et des forces. Et ce genre de publicité-là vient nuire carrément à nos actions. Mais de l'émotion, hein? Je, je pense que c'est pour ça que je bégaye. C'est énorme. C'est comme ça. Je pense que ça fait naturel. Non, non, je le vis. Je ne me pratique plus, là. Là, on est prise 3 du vlog réponse à la sac avec Marie-Claude. On a fait une première prise, la première prise était bien mais pas bien parce que Marie était vraiment trop lentille dans son message. On est revenu filmer, donc la semaine dernière, là on est revenu filmer hier mais pleine tempête, les lumières sont cassées la gueule, elles ont fait que ça donc on a arrêté. Dernière prise, on espère. Marie ça va oui, ça va bien. Je ne sais pas combien de fois qu'on essaye de tourner cette vidéo-là. Ça doit faire à peu près 4-5 fois. Euh, on est toujours contraints à, à, à des, aux caprices de la nature. En fait, ce n'est pas ces caprices. Hein? La, la, la nature est ce qu'elle est. Là, cette fois, euh, je pense qu'on a la bonne. J'espère.